Salut à tous, c'est Samcraft3 et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour vous remercier des 200 abonnés, déjà merci Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, hein. comme ça on a 300 abonnés et on d'espace fulgurie. <rire> euh, bon, je plaisante, fulgurie, n'est pas à la haine envers moi, dédicace à toi aussi. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours sur Minecraft, de toute ma vie sur Minecraft de 2011 à, à aujourd'hui, 2020. Euh, pour, justement pour vous remercier des, des 200 abonnés Franchement ça fait très plaisir J'ai passé beaucoup de temps à écrire le texte Alors si vous, pouvez, si vous pouvez lâcher un like Et vous abonner à la chaîne Ça me ferait plaisir Je viens de découvrir Minecraft, et pour tout vous dire, à l'époque, il y avait ça. Mais il y avait ça aussi. Venture down to the darkest caves build anything you want day or night rain or shine Cause this is the most significant sandbox you'll ever set foot in build a majestic castle invent a new machine or take a ride on à l'époque je jouais sur un iPad 1 et je construisais des choses incroyables à l'époque Minecraft Pay euh, Light a été annulé, j'étais vraiment très triste et j'ai voulu télécharger la version PC tant que j'en avais un. Vu que je regardais beaucoup de Fantasio 9.7.4 et j'adorais cette série qui débutait sur Minecraft, le guide de Minecraft euh, 2. Donc j'avais donc craqué euh, Minecraft, enfin c'est plutôt mon père qui avait craqué Minecraft. J'avais accès qu'à une version, c'était la 1.2.5, j'avais pas le choix. Je croyais aussi que quand on créait un monde, on pouvait plus le re rejoindre. Donc euh, tu crées un monde et voilà. Donc il fallait que tu joues 24 heures pour finir le jeu. Voilà. Donc euh, à la fin je me suis retrouvé avec euh, 3 à son monde et euh, mon père il avait remarqué que le disque dur il avait bien été rempli. Il m'avait dit mais, mais qu'est-ce que tu as fait Et là moi aussi dans cette année j'avais découvert plein d'autres youtubeurs. J'avais découvert euh, Fuse 3 notamment avec sa série Redwood. Je m'en rappelle vraiment. Euh... Enfin pas vraiment. <rire> En cette année j'avais bien évolué, je savais comment rejoindre un serveur, un monde, comment se mettre en créatif, etc. C'est aussi en cette année que j'ai eu enfin euh, Minecraft euh, minecraft Crack un petit peu amélioré. <rire> j'ai joué enfin en 1.7.9, c'était la dernière version à l'époque. Je regardais aussi la sortie de la 1.8, je l'attendais avec impatience. Et franchement quand elle est sortie j'ai adoré cette version, j'étais chargé des mods, j'ai fait des trucs de ouf. J'avais aussi créé une chaîne YouTube mais que j'ai fermée une semaine plus tard. Donc, vous ne faites pas attention à moi. Je jouais énormément sur un serveur appelé Lifecraft, à l'époque euh, je m'appelais 7842, et je croyais que quand les gens me disaient « Salut frère », c'est que j'étais vraiment leur frère. A l'époque, sur les créatifs, il y avait les orphelinats, les villers RP, et tout ça, bon ça n'existe plus désormais, maintenant il y a les jumps et les, euh, et les arnaques sur Funcraft, voilà. Les plots, ils faisaient 500 blocs x 500 blocs, c'était énorme. Et on avait accès au slash GM3, slash GM2, slash GM0. Et aussi au créatif. Et on pouvait faire des tournois de PVP incroyables. C'était vraiment très très bien. Il y avait des mags de tête et tout et tout. Pas des objets titres de comme il y a sur FunCraft. Euh, je venais de recevoir mon premier vrai PC. Merci papy. C'était un PC laptop euh, les nouveaux B5010 et qui permet et maintenant qu'il tourne à 30 fps. Mais avant, euh, il tournait à 100 fps euh, très facilement. C'était le premier PC notamment avec euh, lequel j'ai fait euh, mes premières vidéos. Avais, je venais aussi d'acheter Minecraft, et je m'appelais Samcraft3, et pas samcraft 3 à l'époque. Je me suis renommé car je me suis fait bannir de Livecraft car je voulais jouer avec un mec sur iPixel, d'Unicraft parce que je voulais ouvrir un petit serveur et je voulais un petit peu d'aide, et d'Olympia PVP parce que j'ai fait une mauvaise blague à un modérateur, et que je cheatais en parallèle, ne le dites pas, de toute façon je n'ai plus jamais me connecter sur ce serveur, c'est un serveur de gros cancer, n'est-ce pas Jean GB c'est notamment en cette année que j'ai rencontré Visiclol. Abonnez-vous à sa chaîne. Abonnez-vous, il a 102 abonnés, je veux qu'il atteigne les 200. Les 200. Sur le serveur skycraft franchement, c'était le meilleur serveur. Ah, c'était vraiment... Il y avait des Bedwars, des duels de Bedwars, euh, des Bedwars 1 versus 1, c'était vraiment incroyable. C'est là-bas où j'ai rencontré Visiclol. Je me rappelle, j'ai rencontré un Skywars. Il voulait faire un petit peu de pub pour sa chaîne à l'époque. Ah, c'est. Jcraft et moi, on étions est... déjà amis en classe. Donc, je, faisais... je lui ai fait découvrir Minecraft grâce à, à un magazine. Bon, j'ai créé une chaîne YouTube, j'ai acheté un nouveau PC, un Nickel Core i5 un Intel Core i7, j'ai du mal à prononcer et une NVIDIA 940 MX, Bon, c'est pas les meilleurs mais c'est déjà bien où j'ai appris le codage, j'ai rencontré plein de gars sympas iWiki, e Dargan Samis, Acosta Gaming, Fulguri, dédicace à vous tous et voilà c'était vraiment une très très bonne année 2018 J'atteins les 100 abonnés, 200 le 31 décembre, haha, ah ah, ça compte toujours c'est 2019. Je ferme mon serveur malheureusement, ça, j'ai plus de motivation. Je fais des trailers, comme vous pouvez le voir, et voilà, c'était, euh... c'était tout pour cette vidéo, moi sur Minecraft. Et d'ailleurs il y a un mec qui m'a fait un don sur de PayPal 10 euros, je te remercie, mais je ne sais pas qui tu es en fait. Donc si tu pouvais te manifester en commentaire parce que je ne connais, je ne te connais pas. Donc euh, il faut quand même euh, donner ton identité, comme ça je te fais une dédicace de malade et tu participes à ma vidéo. C'est bien.